Durant près de 30 jours, il s'agira pour les participants de cette première session ordinaire de la Commission technique des bourses de l'Agence nationale des bourses du Gabon, exercice 2022-2023, de plancher sur les différents types de dossiers soumis à leur appréciation, tout en mettant un point d'honneur sur ceux des étudiants de l'étranger qui exigent à la Commission de rattraper le retard calendaire. Il est question de présenter d'abord les dossiers des nouveaux bacheliers, qui ont des inscriptions à l'étranger et qui doivent regagner rapidement leur lieu d'étude vu que euh, la rentrée commence la première semaine de septembre. Donc à la suite des bacheliers, nous avons les boursiers euh, en cours euh, qui par euh, l'admission à l'extérieur également sont en changement de, de cycle et le reste, euh, au fil de l'eau, sera examiné. Euh, donc nous avons les programmes de coopération. Euh, tous ceux qui euh, ont des inscriptions euh, à l'étranger sont la priorité pour rattraper le, le, le calendrier à l'international. Alors, les résultats, la nouveauté avec le e-bourse, c'est que chaque apprenant reçoit dans sa boîte e-bourse euh, e les résultats. C'est euh, individuellement et... Ils seront les premiers à avertir les parents. Au cours des cinq dernières années, l'ANBG a enregistré plus de 30 000 dossiers de demande de bourse. Pour l'année 2021-2022, on estime à 78 582 demandeurs de toute nature. Alors cela traduit euh, effectivement euh, un réel besoin de la société, des jeunes et de toutes euh, les catégories sociales. Euh, par rapport à, au soutien, soutien à la formation, c'est l'un des pans importants de la politique du chef de l'État qui euh, a décrété ce septennat, septennat de la jeunesse. Et l'ANBG, qui est un organe de l'État, établissement public, se donne les moyens d'aider justement cette frange de la population à euh, mieux de poursuivre leur scolarité aussi bien au Gabon que euh, à l'étranger. L'enjeu, comme je le disais, c est, c est, c est, il reste le même euh, faire mieux, servir au mieux les jeunes gabonais, euh, avec euh, autant de difficultés qui sont nées de la massification et de tout ce que le, nos partenaires connaissent comme difficultés à euh, je parle des établissements par exemple d'enseignement supérieur, des problèmes de retard, ainsi de suite. Cette année, pour la première fois depuis euh, plus de dix ans, nos enfants vont devoir, pour ceux qui poursuivent les, les, leurs études à l'étranger, vont pouvoir se rendre justement dans leur lieu de les établissements d'accueil, poursuivre les, les, les études. Et ceux qui sont au Gabon, commençaient les enseignements au même moment que tout le monde. Donc l'obstacle du retard euh, d'attribution de bourses, nous pouvons dire que c'est derrière nous désormais. Rappelons que la présente commission s'est tenue tant en présentiel qu'en virtuel avec la participation en visioconférence de la présidente du conseil d'administration de la NBG, Brianna Missa qui par cette occasion a invité l'ensemble des parties prenantes au respect du chronogramme de traitement des dossiers de demande de bourse conformément aux orientations du président de la République.